Ce bonbon, ouais en effet, il bouge très bien. Ouh, on le fait danser un peu, ouais. il a le sens du rythme, hein. mmh. ouais, ouais, il bouge super bien, super bien. Oh, il est super réussi, hein. mmh. un ouais, vrai bonbon, waouh, il est génial, hein. génial, incroyable. Ouais. Un bon bonbon, ça, je vide. Wow. Oh oui, dis donc Est-ce que tu peux le battre un peu Oui